C'est parti pour la quatrième épreuve. Alors Grace Toganen à la lutte pour le commandement avec Mr. Trumpo et JJ's captain, captain of the sea. Ensuite on retrouve Vision of Trust en dehors Varside, Ken Apple le favori qui précède Trojan Winter et Ocean Drive South, avec l'avantage pour Gretz Covenant, JJ's Captain à l'intérieur, ensuite on retrouve Mr Great Gretz Covenant, Vision of Trust, Captain of the Sea, Ken Apple le favori va devoir se dégager du peloton derrière, Varside, Trojan Winter et Ocean Drive South bientôt. En pleine ligne droite, Gretz Stovannon fait forte impression à l'extérieur de KJ Captain. Captain of the Sea également. De le coup, Mr. Crumford. Il faudra aller chercher également le favori complètement à l'extérieur. Avec Gretz Stovannon et Captain of the Sea qui a forcé la décision à l'extérieur de Gretz Stovannon. Captain of the Sea et Varside à l'extérieur. Captain of the Sea s'impose devant Varside et Kandy Voilà, c'est parti pour cette euh, première course avec à l'extérieur He's Got et Seven Karat euh, sollicité pour le commandement. Seven euh, Karat, il y a Phoenix Rising, il y a parti, He's Got Hears, Val ensuite Midnight Messenger, on est sur, il y a Cali's Jump, on retrouve Hit The Green euh, sur les barres, suivi de New Golden Age, Bear Hug et Chester's Wish qui est en difficulté, pratiquement arrêté. En dernière position, Chester's Wish les prend bientôt la descente, 1000 mètres à parcourir. L'avantage à Seven Carats en fait devant His Gorty Felix Félix Rising bien placé en troisième position euh, sur les barres, Félix Rising. Messenger qui court euh, en dehors, lui, de Valwyn qui évolue en 5ème position. Calise Chimp est à l'extérieur, lui-même de Hitler Green. ensuite New Golden Age. Bea Hug euh, est presque arrêté maintenant. Chester Switch à la rue du Gouvernement, 500 mètres à parcourir pour 7 carats avec Robby Car qui va essayer de le faire comme la semaine dernière. He's got years, Phoenix Rising reste très dangereux. Valric, Alice Jump est déjà sous pression. Night Messenger hit the green, condamné à tendre l'ouverture en pleine ligne droite. Avec Seven Carat, il faudra suivre à l'intérieur, notamment Hit The Green qui a vu le jour, mais 7 Karat qui a toujours l'avantage, Phoenix Rising, he's got the stand de revenir, et Hit The Green à l'intérieur. Seven Karat, New Golden Age, Va terminer fort également, Seven Carat avec New Golden Age, Seven Carat, New Golden Age Départ de l'épreuve principale avec un départ lent, pour Tengen Salute, Al-Shiba bien parti, Kings County. Kings County, comme on s'y attendait, va diriger les opérations. Devant Sitsikama Dance, on retrouve en épaisseur pour l'instant Hard Day's Night, Baritone. Al-Shiba dans le dos de Kings County, ça mène Table Bay, Opéra Royal qui est pris en troisième épaisseur. Et à l'arrière, Tenagun Salute. Les faux sont au tombeau malartique sous l'impulsion de Kings County. Biduanan Bandu qui va essayer de réduire maintenant sur Kings County. City dance qui s'amène en épaisseur. Il y a Baritone qui court proche du bal. Shiba. Sur les bars, ensuite Hard Day's Night, Table Bay dans le dos de Baritone, Opéra Royal et Gun salute bientôt plus que 700 mètres à parcourir dans cette course. Pour Kings County qui tente de gérer devant City Al Alchiba idéalement placé en troisième position avec Baryton qui reste également aux aguets. Hard Day's Night, Table Bay qui se retrouve sur les bars pour l'instant, les Bardottier qui tentent de se dégager de là à l'arrière. Tengen salute euh, l'ancien extérieur d'Opéra Royale et chantable le dernier virage avec Kings County, talonné maintenant euh, par Al-Shiba Table Bay euh, également. Kings County qui tente de repartir face à Al-Shiba. Kings County Table Bay qui va bien terminer également son extérieur. Table Bay Kings County Bariton en dehors. Table Bay, qui a l'avantage. Table Bay va l'emporter devant Baritone. Al-Shiba Kings County. Opéra Royale, c'est.